Il est temps maintenant de la période des questions orales, la leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans tous les coins de la province, les gens regardent ce qu'on fait et ce qui se passe alors que la COVID remonte et qu'il y a de plus en plus de cas. Et encore une fois, la province a du mal à réagir. Il y a plus de 17 jours, le premier ministre a, dévoilé, a déclaré qu'il avait un plan pour gérer la deuxième vague. Et je cite, « Je viens d'avoir un appel avec notre équipe de santé, avec certains des meilleurs cerveaux en santé, et qu'on va déployer le plan très bientôt. Nous sommes préparés. Il y a plus de 70 jours. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a prétendu qu'il y avait un plan détaillé et ensuite n'a pas pu en produire un? vice première ministre et ministre de la Santé. Je voudrais remercier la leader de l'opposition officielle de, de sa question. Nous sommes préparés. Nous avons un plan depuis le 30 juillet. Ça fait longtemps qu'on l'a conçu et on est prêt à le déployer de manière imminente et ça traite de tous les enjeux, tous les problèmes euh, avec les dépistages, euh, le nombre de, de volumes dans les laboratoires, de continuer avec les politiques, les procédures et, et toutes les chirurgies qui ont dû être euh, mises euh, plus tard, re retardées, et aussi de s'assurer qu'on a toutes les ressources humaines pour gérer une augmentation du nombre de cas dans les hôpitaux, dans les, soins, euh, les centres de foyers de soins de longue durée, le plan est prêt à déployer et on va le dévoiler immédiatement. Complémentaire bien les parents de rater une journée de travail, d'être, de faire la file avec leurs enfants pendant huit heures pour avoir un test de dépistage et d'apprendre cette semaine que euh, l'école de leur enfant est la dernière école à avoir une éclosion. Ne, faites, ne soyez pas un gouvernement... Qui, ils n'ont pas besoin d'un gouvernement qui promet un plan, mais plutôt un, un gouvernement qui a un plan. Le premier ministre a prétendu qu'il était prêt avec un plan il y a des mois. Le ministre prétend qu'il y a un plan qui était prêt il y a des mois. Bon, pourquoi? Est-ce que le gouvernement prétend qu'ils allaient déployer ce plan au mois de juillet et jusqu'à présent? On n'a pas vu ce plan alors que les élèves vont dans les écoles, il y a des éclosions, les parents attendent des heures et même des jours à faire la file pour avoir un test de dépistage. Réponse, ministre de la Santé, il y a un plan, un plan exhaustif, complet pour traiter de tous les enjeux alors qu'on est co confronté à une deuxième vague potentielle, c'est prêt à être déployé et on le met en œuvre en ce moment. Un des enjeux qui a été sur, qui a, euh, est, qui est de nouveau présent, c'est d'avoir plus de tests de dépistage. On est prêt à, à pouvoir avoir la capacité d'en avoir 50 000 par jour samedi. On, on a atteint le seuil de 40 000, c'est un record pour l'Ontario. On va de l'avant, on a augmenté notre capacité. On est allé au-delà de notre capacité de 25 000, on est à 40 000 et on sera très bientôt à 50 000. Mais concernant l'enjeu que la députée a soulevé, concernant les longues files pour les tests de dépistage, je peux dire que nous avons augmenté la capacité dans plusieurs endroits. Dans l'Est, on a augmenté les tests. Et je vais en parler plus amplement dans, ma... dans la complémentaire, dernière complémentaire. Lorsque les parents doivent faire la file avec des enfants malades pendant des, des heures et des heures sans fin, juste pour avoir la chance d'avoir un résultat d'un test de dépistage, il y a quelque chose qui ne va pas. Le 7 juillet, la ministre a répondu à une question qu'on aurait besoin de beaucoup plus de tests à l'automne, et elle a promis qu'en faisant partie de cette deuxième vague, leur plan détaillé pour la deuxième vague, que les tests de dépistage seraient augmentés à 50 000 tests par jour, n'est pas rendu là, donc il y a quelque chose qui ne va pas avec les prétentions de la ministre et du premier ministre en juillet. Si le gouvernement avait un plan détaillé, pourquoi est-ce que les parents attendent et attendent encore pendant huit heures, des files de huit heures et des fois ne reçoivent même pas les tests qu'ils ont besoin. Réponse? Bien, le plan est exhaustif et on le déploie en ce moment. Et le fait que uh, ça démontre qu'on est en train de le déployer alors qu'on a eu 40 000 tests samedi et on va continuer d'augmenter le nombre de tests. Mais concernant les longues files, on a augmenté notre capacité. On a une nouvelle, un nouvel endroit à Campfield. Il y a aussi euh, des unités de paramédicaux de la région de Brew Park. On a augmenté la capacité de 33 d'ici le 1er octobre et 60 pour le 31 octobre. Les, les hôpitaux généraux ont augmenté leur capacité de 40 On anticipe qu'on aura 133 d'augmentation dans les tests de dépistage à partir du 30 septembre. Et pour toute la région. Donc le plan fonctionne. On est en train d'avoir tous les tests qu'on a besoin. On réduit les, les, les temps d'attente. Nouvelle question, euh, leader officiel euh, de l'opposition officielle. On était au 21 septembre. J'espère que la ministre se rend compte qu'on aurait dû déjà déployer ce plan au complet. Ma prochaine question est aussi pour le premier ministre. Des milliers de personnes avec leurs proches dans les foyers de soins de longue durée, on leur a dit ce, ce printemps qu'on n'allait euh, qu pas euh, ménager les dépenses. Euh, euh, on allait dépenser tout l'argent nécessaire pour protéger les gens dans les foyers de soins de longue durée. Aujourd'hui, le Globe ⁇ Mail, selon le Globe ⁇ Mail, pendant trois mois, le gouvernement a refusé d'agir sur des recommandations de la part des experts dans les maladies infectieuses pour tout faire pour assurer la prévention et le contrôle des infections dans nos foyers de soins de longue durée. Ma question au premier ministre, est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi il n'a pas agi en fonction des recommandations des experts? ministre des Soins de longue durée, merci, euh, euh, Monsieur le Président, merci de la question. Je voudrais rassurer que tous les Ontariens qu'on agit. agi on pose des gestes. On a une situation à, à Ottawa où trois euh, maisons de retraite euh, ou trois foyers sont euh, une source de préoccupation. Euh, je voudrais que euh, tous les Ontariens sachent que 97 des foyers sont en train de gérer la situation. Donc, on, on coordonne nos efforts avec les, les médecins hygiénistes en chef à Ottawa et d'assurer qu'on dépense tout l'argent de 243 millions de dollars qui a été affecté pour améliorer la dotation du personnel, les préventions des, des infections. On a apporté des changements réglementaires pour le faire et nos spécialistes sont déployés. On a un plan d'action qui est prêt à être déployé. Je peux faire la liste de tous les partenariats entre les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée. Je serai prêt à tirer les choses au clair pour la députée d'en face. Complémentaire. Bien, Monsieur le Président, c'est sans aucun doute que nous sommes aux prises avec une deuxième vague et, encore une fois, les foyers de soins de longue durée sont euh, en grande partie euh, pas protégés. Trois nouveaux résidents, j'en ai parlé euh, la semaine dernière, trois résidents de plus sont décédés à West End Villa. Cette fin de semaine dernière, c'est 11 décès en ce moment. 61 résidents ont maintenant la COVID-19 dans cet établissement. Des établissements partout dans la province euh, sont aux prises avec la difficulté de trouver suffisamment de personnel. Des experts ont été très clairs sur le besoin des contrôles des infections dans les foyers de soins de longue durée et de gérer le, la pénurie du personnel qui, a, qui, qui existe, qui perdure pendant plusieurs années. Donc pourquoi est-ce que les personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée attendent encore de la part de ce gouvernement qu'il agisse en fonction des recommandations qui ont été formulées il y a plus de trois mois, trois mois par leurs propres experts sur les, les soins de longue durée. Ministre des soins de longue durée, merci Monsieur le Président, merci de la question. Alors, on pose des gestes en ce moment, on agit et on l'a fait tout au long euh, notre plan d'action. D'avril, c'est très clair, ça démontre que nos foyers de soins de longue durée reçoivent des efforts de contrôle des infections et de, de prévention des infections et de, de l'aide de la part des hôpitaux. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. C'est une approche intégrée entre les hôpitaux, les médecins hygiénistes des différentes régions, les médecins hygiénistes en chef, le ministère de la Santé, des ministères des de soins de longue durée. Uh, les foyers de soins de longue durée reçoivent de l'aide. Uh, Downsview et Humber River uh, uh, sont en partenariat. Forest Heights et Mary's, Heights et Mary's Hospital, William Osler, Altamont, uh, Scarborough, Guildwood, Orchardville, uh, Humber River. Humber River. Hawthorne, l'Hôpital d'Ottawa et les foyers de soins de longue durée à Ottawa. Donc, je peux vous dire merci. Dernière complémentaire. Avec tout le respect qu'ils méritent, les hôpitaux ont de la difficulté de, de gérer toutes les chirurgies qui ont été annulées durant la première vague. Ils sont préoccupés au niveau de la saison de la grippe qui plane. Et la ministre semble ne pas se rendre compte que les hôpitaux ne seront pas là pour sauver les choses, sauver les meubles, parce qu'ils ont tellement de choses à faire en ce moment avec les, les problèmes auxquels ils sont confrontés, mais avec 880... Plus de 2 000 personnes ont perdu leur vie à la suite de la COVID-19. Ce n'était pas inévitable, Monsieur le Président. C'était à la suite d'un système de soins de longue durée qui ne fonctionne pas. Le Premier ministre a parlé de le réparer, ce système, a passé l'été à faire la campagne au lieu de mettre en œuvre un plan que ses propres experts de la santé, des contrôles des infections, leur lui a formulé il y a plus de trois mois. Et quand est-ce que ce premier ministre va comprendre que les familles ont besoin désespérément d'un gouvernement qui n'attend pas à ce que les désastres nous frappent, mais plutôt qui commence à planifier pour ce désastre avant que les désastres ne frappent? Euh, ministre des Soins de longue durée, merci encore une fois de la question. Le plan est en cours. Nous continuons de nous adapter et d'être vigilants. On continue de surveiller ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée, on augmente les et les couches de protection dans les foyers de soins de longue durée, que ce soit une ordonnance de gestion une entente, ou d'avoir une équipe de, de prévention et de contrôle des infections, d'avoir accès aux équipements de protection et d'assurer que nos communications avec les foyers de soins de longue durée, que les résidents sont en communication avec les membres de la famille. Mais je voudrais vous rappeler que seulement trois foyers de soins de longue durée sur plus de 300, ont plus de trois cas. Et dans deux des trois, nous participons activement. Donc, c'est plus de 99 des foyers de soins de longue durée qui gèrent très bien la situation. Nous nous assurons que tous les foyers de soins de longue durée où il y a une éclosion se concentrent sur ces foyers de soins de longue durée. C'est un effort intégré nous allons continuer de lutter contre la COVID. Merci. Prochaine question, député de Président, ma question est pour le Premier ministre. Durant la fin de semaine, on a appris trois autres décès tragiques à Weston Villa, un foyer de soins de longue durée à Ottawa qui est opéré par Eston Care. Les travailleurs nous disent qu'ils ne pouvaient pas avoir accès aux équipements de protection appropriés. Le premier ministre, on lui a dit à maintes reprises que les travailleurs qui, qui ont trop de travail ne pouvaient pas avoir accès aux équipements de protection pour se protéger et protéger leurs résidents. Et il a promis que cela n'allait pas se reproduire. Pourquoi, donc, est-ce que le personnel dans ce foyer soins de longue durée. Ils sont toujours en train de nous dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux équipements de protection personnelle qu'ils ont besoin pour assurer leur propre sécurité. <applaudissements> ministre des Soins de longue durée. Merci encore une fois de la question. Je pense à eux. C'est une situation pénible à entendre. Et je peux rassurer cette chambre que Weston Villa a tous les équipements de protection qu'ils ont besoin, ce qui comprend les masques N95 qui sont disponibles pour le personnel pour qu'ils puissent les utiliser. Nous sommes à 24, 24 heures par jour. Nous aidons ce foyer pour assurer que tout le personnel a ce qu'ils ont besoin, que notre médecin hygiéniste en, en chef de la région d'Ottawa, euh, nous nous assurons que, que ce foyers de soins de longue durée ont tous les uh, soutiens qu'ils ont besoin. De de Je vais répéter le commentaire que j'ai fait la semaine dernière. Ce qui se passe dans nos, nos foyers de soins de longue durée avec la transmission de la COVID-19 reflète COVID ce qui se passe dans la communauté. Ottawa, Ottawa est aux prises avec la de difficulté de pour réduire le nombre de, de cas signalés de et de nous, nous faisons tout de ce de qui est nécessaire de de pour réduire ce nombre de cas et nous allons nous concentrer sur les foyers de soins de longue durée. Nous allons lutter contre la COVID dans ces foyers de soins de longue durée. Complémentaire. Merci, M. le Président. Lorsque les caméras étaient allumées, le Premier ministre a parlé des changements qu'on qu devait apporter dans les foyers de soins de longue durée. Mais une fois que les caméras ont été éteintes, il semble qu'il qu écoute les lobbyistes des partis progressistes conservateurs tels que euh, Extended Care, tandis que le personnel... Euh, sont dans une situation chaotique et ils ont euh, ils travaillent trop dehors et ils n'ont pas les équipements de protection qu'ils ont besoin. Euh, vendredi, le Premier ministre nous a dit, qu'on voulait que les opérateurs, les exploitants des foyers de soins de longue durée, durabil, des soins de longue durée, euh, puissent être responsables. Quand est-ce que le Premier ministre sera responsable? prendra la responsabilité que, premièrement, les travailleurs n'ont toujours pas accès aux équipements de protection appropriés et deuxièmement, que les personnes âgées sont encore en train de mourir de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Ministre des Soins de longue durée, merci. Monsieur le Président, merci de la question. On doit juger des faits et des faits sont que les foyers de soins de longue durée dans, en Ontario reçoivent les équipements de protection qu'ils ont besoin, ce qui comprend des masques N95. J'ai été très clair là-dessus tout au long de la fin de semaine en m'assurant que c'est réellement le cas en dé dépit de, du jeu de la politique que l'opposition est en train de faire, de jouer en ce moment, je veux parler des faits, et les faits sont que les foyers de soins de longue durée ont les équipements de protection qu'ils ont besoin. La plupart d'entre eux ont jusqu'à une semaine d'équipement, euh, et je suis tout à fait confiante que c'est fiable, l'information que je reçois. Et en dépit du jeu de la politique qui se passe ici dans cette chambre, je vais continuer de dire... Le... Veuillez arrêter la pendule inter Intervention l'intervention euh, du, pré euh, du Président. Je vais demander au premier ministre de retirer ses propos non parlementaires. Je retire ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que je suis en train de retirer. retirer. La procédure pour retirer les commentaires, c'est de retirer sans euh, ajouter quoi que ce soit. Je vais demander au premier ministre, encore une fois, de retirer ses propos sans euh, euh, aucun autre commentaire. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule, s'il vous plaît. Prochaine question, député de Mississauga-Moulton. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre, premier ministre dans ma circonscription de Mississauga-Malton, a été une des régions chaudes à cause de la COVID-19. Malheureusement, on a vu durant la fin de semaine pourquoi on était à la deuxième étape. Il y avait des restrictions pour des rassemblements. Par contre, il y a eu un rassemblement de plus de 200 personnes. Sur les réseaux sociaux, on l'a vu, c'était quelque chose qu'on aurait pu croire était tiré d'un film. Et c'était imprudent, égoïste de la part des personnes qui l'ont organisé, et qui a mis en danger toutes les personnes qui ont agi de manière vigilante depuis ce temps-là. Et par contre, malheureusement, on entend encore parler de ce type de situation avec plus de 425 cas aujourd'hui signalés. Qu'est-ce que le premier ministre et notre gouvernement est en train de faire? Qu'on met fin à ces fêtes, de, de ces parties qui ont lieu et ceux qui euh, contreviennent la loi. Au premier ministre, je voudrais remercier le député de Mississauga-Malton pour tout le très bon travail qu'il fait dans sa circonscription. J'entends un, un écho ici, dans cette chambre, mais on ne dit rien. Comme je l'ai déjà mentionné, lorsque des personnes euh, contreviennent à la loi, il y a toujours euh, des mauvais joueurs. Euh, il y a toujours des gens qui, euh, euh, de manière euh, imprudente, euh, accueillent des gens. Euh, 12, je ne parle pas de 12 ou 13 personnes. Je parle de 150 personnes qui euh, s'amusent euh, je ne suis pas contre qu'on puisse s'amuser, mais ce que je suis contre, c'est lorsqu'on s'amuse, lorsqu'il n'y a aucune distanciation physique, il n'y a pas de port de masque et qu'on ne suit pas les lignes directrices de la part du médecin hygiéniste en chef, ce qu'on a fait, on a apporté des modifications à la loi sur, euh, pour augmenter les amendes minimum de 10 000 et qui peut euh, augmenter jusqu'à 100 000. Donc, j'espère que ça va euh, empêcher euh, et, et faire penser deux fois à ces gens. Complémentaire euh, aussi au premier ministre, euh, je voudrais répéter ce que vous avez dit. On veut que tout le monde puisse euh, ramer dans la même direction. Une augmentation du nombre de cas veut dire qu'on doit avoir plus de ressources dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée. Et pour toutes les personnes qui ont sacrifié tant durant cette période, depuis euh, les restrictions qu'ils ont, qu ont été mises en place, Brampton a euh, vu 59 personnes se faire imposer des amendes et la Ville a imposé 700 amendes pour des contraventions à ces règlements. Et les policiers ont dû agir pour mettre fin à un événement de plus de 500 personnes? Est-ce que le premier ministre peut partager euh, plus d'informations au sujet de ce que ce, ces mesures veulent dire pour notre lutte contre la COVID-19? Premier ministre. Merci au député de Malton. Je suis d'accord. La majorité des gens font ce qu'ils font. Il y a certains mauvais acteurs qui ne veulent pas respecter les règles. D'autres personnes veulent jouer à des jeux politiques. Mais en fait, ces gestes sont une réponse au fait que, selon nos statistiques, il y a eu une augmentation du nombre de cas en raison de ces rassemblements sociaux. Les nouvelles limites ne s'appliquent pas aux propriétaires de restaurants, aux salles de spectacle qui respectent les règles. Il y a d'excellentes lignes directrices en place dans les restaurants. Ils suivent, ils suivent les règles. Il faut donc que tout le monde respecte ces règles. Il faut mettre fin de tels rassemblements sociaux comme euh, nous avons vu à Ancaster. Question suivante de la députée de Brampton Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Selon le conseil scolaire du district de Peel, il y a aujourd'hui 30 infections dans les écoles publiques de la région et ces chiffres sont à la hausse. Les parents, les éducateurs, les élèves ont essayé de commencer la nouvelle année scolaire en étant optimistes. Mais en réalité, on n'était pas prêt à la rentrée scolaire. La ville de Brampton et la région de Peel n'ont pas les ressources de la province pour lutter contre cette crise et pour prévenir la crise en salle de classe. À Tous les jours, je reçois des appels des élèves et des parents qui n'arrivent pas à comprendre le plan en matière de rentrée scolaire du gouvernement. Dans ma communauté, les gens font la queue depuis des heures. Donc pourquoi le gouvernement et le premier ministre ne sont-ils pas prêts à gérer la crise dans nos salles de classe? Le ministre de l'Éducation, merci à la députée de sa question. J'étais avec le docteur Yafi ce week-end dernier. On a appelé aux représentants des conseils scolaires et des responsables sanitaires. On a parlé à la docteur Lowe, au docteur Bao, des, les médecins hygiénistes en chef de cette région et le message était unanime. Nous collaborons pour endiguer la provocation de la maladie. Les médecins hygiénistes en chef de la région de Peel nous ont indiqué que le système de réponse fonctionne bien. Charles Gardner, de Simcoe, Muskoka, médecin hygiéniste en chef, a dit que je crois que le plan est bien façonné. Le Dr. Kurji d'Ottawa, on est tous d'accord pour dire qu'il faut soutenir ces protocoles de réponse à la COVID-19. Nous avons fourni les ressources et nous allons continuer de répondre aux préoccupations. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous voulons tous que les élèves puissent retourner à l'école, mais cela ne se passe pas. Les parents avaient l'impression qu'ils avaient des options. En fait, ils avaient l'option aussi de faire inscrire les enfants à des cours en ligne. À Peel, il y a des dizaines de milliers de euh, d'élèves qui participent à ces cours, mais il faut attendre jusqu'en novembre pour accéder à ces cours. En raison de larrière et du manque de ressources du gouvernement, les gens attendent trop longtemps pour accéder à l'éducation dans nos communautés. L'opposition demande au gouvernement et au premier ministre d'agir depuis des semaines, mais... Jusqu'à date, il n'y a pas de plan qui a été mis en place. Avoir 30 élèves dans une, seul, dans une seule salle de classe ne va pas nous permettre de répondre à cette crise. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas mis en place un plafond de 15 élèves par classe? Le ministre de l'Éducation, notre gouvernement, en fait, soutenait les options de, de cours en ligne. Et d'après nous, c'est une bonne façon de répondre à la crise. Nous avons alloué 30 millions de dollars pour engager des directeurs pour les écoles virtuelles. Et les normes sont élevées. 75 doivent être des cours en direct. Et donc, j'espère que tous les députés seraient d'accord pour dire que ces normes répondent aux besoins de nos élèves. Malheureusement, une école a été fermée en raison d'une éclosion. Mais après 24 heures, on a commencé les études en ligne et nous nous attendons à cela partout dans la province. Question suivante, le député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La réponse du gouvernement à la première vague de la COVID-19 dans les foyers de soins du long durée euh, n'était pas bien orchestrée. Et donc, à Western Villa, on voit qu'il y a 52 résidents infectés par la COVID-19. 11 personnes sont décédées. Les membres du personnel, les exploitants, les familles à l'échelle de la province demandent de l'aide du gouvernement. Donna Lumpkin demande le plan du gouvernement pour la deuxième vague depuis le mois de juillet. Elle a décrit la situation comme terrifiante. Un représentant de Women's College Hospital a dit que la situation lui fait peur. Donc, le Premier ministre peut-il nous expliquer pourquoi les foyers de soins de longue durée ne sont pas prêts pour cette deuxième vague? Le, la ministre des Soins de longue durée, 99,97% des foyers de soins de longue durée se portent bien. Il y en a trois qui ont plus de trois cas dans la région d'Ottawa. À Ottawa, et à Toronto et à Peel, il y a plus de résultats positifs. Nous voulons euh, soutenir les foyers à Ottawa en collaboration avec le médecin, médecin hygiéniste en chef, en collaboration avec Santé Ontario, avec Santé publique, Ontario. Nous nous servons des conseils du médecin hygiéniste en chef. La science entourant cette situation est en évolution et nous continuons de consulter les experts, les acteurs du milieu et les représentants du secteur pour déployer davantage de mesures. Nous avons répondu durant la première vague et nous allons continuer d'agir durant cette deuxième vague. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a aucun plan pour une deuxième vague. Il n'y a aucun plan quant à la pénurie de main dœuvre Les gens qui sont venus en aide durant la première vague ne sont plus disponibles. En fait, les salaires sont en train d'être réduits et le docteur Jeff Powell de l'hôpital Michael Guerin a dit qu'on aurait dû commencer ce travail bien avant aujourd'hui. Le premier ministre a promis de protéger les foyers, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'y a, a eu que de belles paroles. Donc, au premier ministre, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à protéger les plus vulnérables de la COVID-19. La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Manifestement, vous avez souligné euh, la dotation en personnel. En fait, nous nous y attaquons depuis la création de notre ministère. Nous avons un panel d'experts qui nous a présenté son rapport. Nous avons adopté ce rapport et en collaboration avec le ministère de la Santé, nous nous attaquons euh, aux recommandations du rapport pour ce qui est des mesures de contrôle d'infection. Cela se passe depuis euh, la mi-avril, que ce soit la surveillance active, euh, le dépistage bonifié de, de mesures de contrôle d'infection meilleures. Nous continuons de déployer ces mesures et nous ne ménagerons aucun effort et plus de 99 des foyers se portent bien. Nous nous concentrons en ce moment sur les foyers qui sont en difficulté et nous allons continuer de poser des gestes. Question suivante, le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'énergie du développement du Nord et de des mines. La majorité des gens à Willowdale et en Ontario ont fait ce qu'il a fallu pour lutter contre la COVID-19 en travaillant à la maison. Cela signifie plus de temps à la maison, préparer des repas à la maison, des loisirs avec la famille à la maison, et c'est-à-dire qu'on utilise plus d'électricité à la maison. Donc, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler des efforts de notre gouvernement pour soutenir ces gens qui font ce qu'il faut pour arrêter la propagation de la COVID-19? Le ministre, je remercie le député de Willowdale de sa question et de son travail pour ses commettants. En tant que père de deux jeunes enfants, en fait, il y a eu beaucoup plus de la cive à faire. Et je sais que qu'un très grand nombre d'Ontariens étaient à la maison et ils avaient besoin d'électricité. Les agriculteurs aussi euh, s'apprêtaient à leur récolte. Donc 70 jours plus tard après euh, les plus profonds de, de la pandémie. L'Ontario a fourni plus de 175 millions de dollars en réduction de tarifs. C'est une façon de prévoir la certitude en allant de l'avant. Et nous allons continuer de, de fournir cette certitude quant au prix de l'électricité pour nos entreprises et pour nos ménages. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le ministre a parlé de de mesures très importantes à Wilder. Les gens m'ont parlé du fait que la pandémie a été très difficile pour euh, la vie professionnelle, mais aussi pour la vie familiale. Beaucoup de personnes ne peuvent pas arrêter de, de consommer de l'électricité durant, durant les moments où l'électricité coûte moins cher. Donc, monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler de vos efforts euh, pour atténuer les, les problèmes causés par la tarification en fonction de l'heure de consommation. Oui, Monsieur le Président, en fait, ça a été un défi bien avant la COVID-19. Certaines familles avaient de la difficulté à payer leurs factures d'électricité. C'est pour ça que nous avons investi 9 millions de dollars dans le cadre d'un programme de soutien pour ménages, pour petites entreprises. Quant à la tarification en fonction de l'heure de consommation, bien entendu, nous avions besoin de, de tarifs équitable pour les familles qui étaient toujours à la maison, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et C'est excellent de voir le leadership du Premier ministre quant à l'élimination de la tarification en fonction de l'heure de consommation après le, le 1er novembre de cette année. Nous allons mettre en place un programme énergétique pour toute la province et j'ai hâte de prévoir des tarifs pour les les consommateurs industriels et j'ai hâte de faire en sorte que ces, ces employeurs puissent créer de bons emplois et, et je vois qu'ils aient assez de, de prévisibilité. Ma question est au, à la ministre de la Santé. Hier soir, il y a eu une, une dizaine de cas actifs dans les Premières Nations dans le Nord. Il y en a six à Casa Bonica, il y en a un à Sandy Lake, un à Pinchicombe et il y en a deux à Moose Factory Island. Monsieur le Président, la deuxième vague euh, commence à nous préoccuper. Étant donné le manque de logement, des problèmes au niveau de l'eau potable, et aussi en raison des problèmes de maladies chez les gens dans le Nord, le gouvernement aurait dû agir de manière proactive, mais il demeure passif. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas assumé ses responsabilités quant à cette situation qui pourrait entraîner une, une propagation rapide dans le Nord? La ministre de la Santé. Merci aux députés de sa question. Je sais que c'est quelque chose qui vous préoccupe et c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi. En fait, nous travaillons avec les Premières Nations, avec le fédéral, le provincial, nous travaillons ensemble pour prévenir et pour contenir des infections dans les communautés autochtones qui sont vulnérables pour plusieurs raisons. Je peux rassurer le député que nous sommes en train de nous y attaquer en collaboration avec le Dr. Dirk Heyer pour que ces communautés aient les ressources dont elles ont besoin. Nous sommes en train d'effectuer le dépistage, le, le confinement, si nécessaire. Nous prenons très au sérieux cet enjeu et nous sommes en train de nous y attaquer en ce moment. Question complémentaire. Monsieur le Président, en mars la ministre, de la Santé a dit que la région de la Bay James était un risque à, euh, une région à risque moins élevé, c'est-à-dire qu'une population très vulnérable était en fin de liste. Et donc euh, cette région a dû attendre des mois pour euh, recevoir euh, des équipements essentiels. Et comme le grand chef Solomon l'a dit cette semaine, les encha... échantillons sont transportés à Timmins, c'est-à-dire à 300 km au sud de Moose Factory. Donc il faut quatre jours pour avoir le résultat au test, ce qui a retardé le traçage. Donc la ministre, que pense-t-elle de cette attente de quatre jours et pourquoi elle n'a pas pu fournir euh, euh, des tests euh, adéquats aux Premières Nations, comme elle l'a promis il y a quelques mois. La ministre de la Santé, les communautés autochtones ont des vulnérabilités particulières quant à la COVID-19. Et donc nous sommes en train de travailler avec le ministre des Affaires avec des Autochtones et en fait, moi, je travaille directement avec ces communautés pour qu'elles aient le dépistage dont elles ont besoin, les ressources dont elles ont besoin. Nous savions que cette communauté euh, pourrait être vulnérable à la COVID-19. Et donc, nous sommes en train de travailler avec le fédéral pour qu'il euh, fasse ce qu'il faut. Et nous avons en fait attribué des fonds nous devons fournir davantage de services. Nous avons fourni 37 millions de dollars à ces communautés pour faire face à la COVID-19, y compris 16,4 millions de dollars dans le cadre de la distribution de biens, le soutien en matière de transport, l'auto-isolement. Nous avons également dépensé 10 millions de dollars pour qu'il y ait un continuum de services. Merci Le député d'Orléans, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Le médecin hygiéniste en chef d'Ottawa a déclaré que notre ville est en train de voir une deuxième vague de la COVID-19. On voit beaucoup de cas et une, une stratégie en matière de dépistage tout à fait défectueuse. Une queue d'une longueur d'un kilomètre sur la rue Moody, 11 décès dans un foyer de soins de longue durée et finalement, une école élémentaire qui sera fermée en raison d'une éclosion de la COVID-19. Le gouvernement a des milliards de dollars en aide fédérale et depuis des mois, il a promis qu'il a un plan pour l'automne. L'automne commence demain. La deuxième vague est arrivée. Donc, le plan, où est-il La ministre de la Santé. Merci de cette question. Nous avons déjà passé à l'acte pour s'attaquer à ces temps d'attente à Ottawa. Nous avons prolongé les heures d'ouverture de, de certains centres de dépistage. Nous avons déjà déployé des mesures pour qu'il y ait davantage de tests faits. Nous avons aussi des services de dépistage mobile là où les besoins sont les plus criants. Nous explorons la possibilité d'améliorer notre capacité en travaillant avec d'autres organismes. Pour ce qui est de cette deuxième vague, nous y sommes prêts. Nous allons dévoiler notre plan bientôt. Mais en fait, certains éléments du plan ont déjà été mis en place et nous allons en discuter avec le public. Le plan est en train d'être mis en place. Merci. Question complémentaire. Merci. Ma question complémentaire s'adresse à la ministre. Si le gouvernement a un plan pour cette deuxième vague de la COVID-19, comment se fait-il que le premier ministre est arrivé à Ottawa et finalement, il a dit le contraire de ce qu'a dit le médecin hygiéniste en chef. Il n'y a pas de plan quant à la distanciation physique dans les écoles. Le gouvernement s'y est opposé. La semaine dernière, la zone de protection autour des foyers de soins de longue durée ne fonctionne pas. Et malgré les propos de la ministre, je tiens à citer une employée de Westland Villa. Les travailleurs s'occupent des résidents mais non pas les masques N95 appropriés. Selon le directeur de la responsabilité financière, le gouvernement n'a contribué que 3 cents par dollar pour les soutiens en matière de COVID-19. Cependant, il y a des milliards de dollars en financement fédéral disponibles dans les comptes du gouvernement. Nous savions que cette deuxième vague s'en venait. Où est le plan et pourquoi est-ce que le gouvernement ne le rend pas public La ministre de la Santé, comme je l'ai déjà dit, il y a bel et bien un plan et nous allons le dévoiler bientôt. Il s'attaque à toutes les préoccupations que vous avez énumérées. Notre gouvernement investira des centaines de millions de dollars pour protéger la santé et le bien-être des ontariens. Nous avons eu des discussions avec le fédéral quant au financement qui nous sommes disponibles quant à l'élargissement de notre capacité de laboratoire pour le tra traçage des contacts et pour les préoccupations en matière de santé mentale. Nous sommes en train d'élaborer toutes ces mesures qui font partie de notre plan qui ont été dévoilés. Nous avons déjà amélioré notre capacité de dépistage qui a été à 25 000 par jour et nous sommes à 35 000 à 40 000 par jour. Et nous allons pouvoir effectuer 50 000 tests par jour bientôt. Nous sommes en train de mettre en place notre plan Nous améliorons notre capacité de dépistage. Nous sommes prêts aussi pour la saison grippale et nous allons donc pouvoir poursuivre les chirurgies qui ont été reportées. Question suivante, la députée de Mesdames Centre. le Président, ma question est pour le Président du Secrétariat du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, en raison de la COVID-19, les entreprises ont dû s'adapter en employant des études numériques. Nous avons tous dû modifier notre façon de faire, par exemple en utilisant Zoom pour avoir des réunions. Les entrepreneurs de ma circonscription me disent que les achats se font plus souvent en ligne, les réunions se font aussi en ligne. Ces changements, en fait, ont amélioré la vitesse de faire affaire la fonction publique ainsi que le gouvernement ont aussi dû s'adapter à la pandémie. Au cours des derniers mois, on a vu des rendez-vous aux médecins virtuels, des, des services juridiques aussi euh, offerts virtuellement. Donc, euh, au président du Conseil du Trésor, le député peut-il nous informer quant au travail des services numériques ici en Ontario Le président du Conseil du Trésor, merci. Merci. La députée de Mississauga Centre de son travail, elle est infirmière autorisée. Elle a travaillé euh, aux premières lignes. Donc, euh, je suis très fier du programme de services numériques du gouvernement qui fait partie du Conseil du Trésor. Ce sont des experts en matière de numérique en matière d'informatique qui améliorent les choses afin de protéger les Ontariens. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation, dans le cadre du travail de cette équipe, a créé un outil de dépistage permettant aux élèves et aux parents de vérifier en ligne s'ils doivent aller ou non à l'école. Si, en fait, si d'autres personnes s'étaient servies de cette euh, outils, on n'aurait pas eu ces éclosions dans les écoles. On va continuer de soutenir les élèves. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au président de sa réponse. C'est excellent d'entendre parler de ce service numérique de l'Ontario. Si j'ai bien compris, ce, cette équipe a travaillé avec une équipe fédérale, fédérale pour lancer l'appli sur la COVID, qui, en fait, et nous permet de, de faire un dépistage précoce. Cet outil fait en Ontario est tout un succès. Plusieurs autres provinces, en fait, soutiennent l'utilisation de cette appli. C'est excellent que plus de 2,6 millions de personnes l'ont téléchargé. Le président du Conseil du Trésor peut-il nous en dire davantage? Le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président, de cette question. En fait, euh, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser mon portable. Non, vous ne l'avez pas. Mais vous pouvez euh, terminer votre réponse. D'accord, merci. Monsieur le Président, sans utiliser aucun accessoire, je peux vous dire que l'appli porte fruit. 2,6 millions de personnes l'ont téléchargé déjà et en fait, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick viennent d'adopter en fait, cette appli, une appli qui a été créée en Ontario. La semaine dernière, ou il y a quelques semaines, selon CTV, plus tôt, cet été, un individu a reçu des informations comme quoi il a été exposé à la COVID-19 et finalement, ces personnes ont eu un résultat positif pour la COVID-19. Donc, nous devons tous jouer notre rôle pour protéger les autres, pour protéger l'Ontario. Donc, téléchargez dès aujourd'hui cette appli. Question suivante, le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La fête du travail, un jour avant la rentrée scolaire, les familles à Sudbury ont appris que 25 trajets d'autobus scolaires ont été annulés. Et donc, les parents et les élèves étaient en colère... Le directeur exécutif de Sudbury Student Services a dit le suivant pour certains chauffeurs lorsqu'ils avaient appris que les capacités des, des autobus n'avaient pas été changées et en fait lorsqu'ils ont appris que très peu d'élèves porteraient des masques. Et donc, ces chauffeurs ont décidé finalement de ne pas retourner à leur métier. Donc, si le plan du gouvernement est si excellent, pourquoi les, les chauffeurs des autobus scolaires ont décidé de ne pas retourner à leur métier Le ministre de l'Éducation. En fait, Monsieur le Président, depuis un certain temps, nous faisons face à une pénurie en matière de, de conducteurs d'autobus scolaires. En fait, nous sommes en train de nous y attaquer. Euh, beaucoup de ces chauffeurs sont un peu plus âgés et donc ont des préoccupations quant à leur sécurité. Nous avons un programme de, de rétention et d'amélioration de salaire pour ces conducteurs. Nous avons fourni tout un éventail d'équipements de, de, de protection individuelle. Nous avons fourni plus de, de souplesse quant à, à, au nettoyage, quant à l'assainissement des autobus. Et donc, nous travaillons avec l'association des chauffeurs d'autobus scolaires pour que les autobus scolaires puissent faire en sorte que les élèves puissent assister à leurs études à tous les jours en toute sécurité. Question complémentaire. En fait, le gouvernement fait tout sauf limiter le nombre de personnes à bord des autobus. Les parents ont découvert que 19 trajets ont été annulés. Et ce matin, je l'ai vérifié et en fait, il y en a eu 15 annulés. Et la cause sous-jacente, c'est que les chauffeurs d'autobus ne se fient pas au plan erroné du, du gouvernement. La majorité sont des personnes âgées ou des, des parents ayant des, des jeunes enfants. Mais ils ne veulent pas mettre à risque la santé de leurs enfants. Ils veulent savoir pourquoi les pratiques exemplaires telles que la distanciation physique sont assurées partout, sauf à bord des autobus qui transportent nos élèves. Donc le Premier ministre va-t-il plafonner le nombre d'élèves permis à bord des autobus à 50 afin de mieux protéger les chauffeurs et les élèves tout en limitant la propagation de la COVID-19 Le ministre de l'Éducation. Merci. Nous avons fourni 75 millions de dollars de plus aux conseils scolaires dans le cadre d'un budget accru pour le transport scolaire. Nous avons fourni une augmentation du budget pour les conseils scolaires qui offrent ces programmes de transport qui auront donc plus de financement pour que ces programmes puissent continuer. Nous avons aussi un programme de rétention de chauffeurs. Nous avons fourni les équipements de protection individuelle à ces travailleurs et nous continuons de les soutenir. Il y a quelques semaines, nous avons annoncé un budget augmenté pour les nettoyage des autobus. Toutes les mesures nécessaires sont en place. Il y a des... Il y a un excellent programme en place et nous avons toujours respecté les conseils des experts médicaux. Question suivante, le député de perth wellington Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Monsieur le président la province entame, entame donc sa reprise et donc le gouvernement est déterminé à promouvoir la croissance dans le secteur forestier. La croissance de la stratégie forestière n'est pas venue trop tôt. Notre plan, c'est de créer des emplois, de soutenir les Premières Nations et les communautés rurales qui dépendent du secteur, tout en bien gérant les forêts de la province. À l'échelle du monde, les gens sont à la recherche de produits durables. Et donc, ma question au ministre, est-ce que les pratiques forestières de la province sont bel et bien durables? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci. J'aimerais remercier le député de Perth Wellington pour sa question. L'intendance et la durabilité est le pilier principal de notre stratégie, qui est attendue depuis des années par la population ontarienne. Tellement de communautés dépendent de cette industrie. C'en est une qui a établi la province ici en Ontario. Voici ce qu'on vous dit. Si vous prenez nos arbres, vous les replantez. Nous avons 71 000 acres de, de forêt dans la, dans la province. Plusieurs d'entre de ces acres sont gérés par la province et 1 de, cette, de ces acres sont utilisés. Nous avons des principes de base. Nous voulons ces emplois pour les générations à venir. Complémentaire. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. C'est bien de savoir que nos pratiques sont durables. On s'inquiète aussi de nos perspectives d'emploi à l'avenir. La COVID-19 a été difficile. Dans le gouvernement, on se concentre sur la reprise et sur la santé-sécurité. L'industrie forestière est essentielle pour l'économie provinciale et beaucoup de collectivités produisent 18 milliards de dollars en revenus. Et on appuie 147 000 emplois directs et indirects dans des régions où il y a très peu d'autres industries. Nous avons beaucoup de, de richesses naturelles dans la province, mais on sait qu'il faut s'en occuper. Et plusieurs de ces ressources se retrouvent dans le Nord. Quelles mesures spécifiques est-ce que nous avons mis en place pour nous assurer que l'industrie de la forêt puisse croître et fleurir dans la province? Le ministre, les Nations unies a prédit que la demande pour les produits forestiers augmenterait de 30 entre aujourd'hui et 2030. Par la crise de la COVID, on a vu à quel point cette industrie est importante. Essayer d'avoir du bois dernièrement, il y a très peu d'offres. Donc, nous allons probablement reprendre plus de bois, récolter plus de bois qu'auparavant. Si on plante 73 millions d'arbres par année et qu'on plante 365 millions de graines, on s'assurera que nous aurons une durabilité des forêts, on créera de l'emploi. Maintenant, on peut remplacer beaucoup de plastiques à utilisation unique grâce à l'industrie forestière. Il y a une bonne époque à venir pour l'industrie de la forêt. Il faut l'appuyer je veux que la population ontarienne sache que l'industrie forestière en Ontario est bien. Maintenant, elle sera encore meilleure à l'avenir. Prochaine question, député de London, Merci, Fanshawe. De au premier ministre, récemment, j'ai reçu un courriel d'un commettant qui, qui a développé des symptômes. Il a visité un centre pour être testé. Il est arrivé à 10h45 le matin. Il y était jusqu'à 15h lorsqu'il a enfin atteint les, le dépistage préliminaire. Ensuite, on lui a dit que ça prendrait trois heures pour se faire tester. Il devait aller au travail. Donc, il a quitté sans se faire tester. Ils ne pouvaient pas se permettre de manquer une journée de travail. Une liste d'attente de six heures pour être testée, c'est déraisonnable. Les tests de les centres de London sont, fonctionnent à surcapacité et l'un d'entre eux est fermé la fin de semaine. Est-ce que le gouvernement s'engagera à financer de façon adéquate les ressources de santé publique pour diminuer les, les fils d'attente dans les salles de test. Dans les centres de test, pardon. La ministre de la Santé. Je remercie la députée de sa question. On sait qu'il y a certaines régions de l'Ontario où les files d'attente sont très longues, mais on agit immédiatement pour diminuer ces files d'attente qu parce qu'on veut que tout le monde qui a des symptômes ou qui a été en contact avec quelqu'un qui a été qui a atteint de la COVID puisse se faire tester. Ça inclut les étudiants qui retournent à l'école, dans les collèges et universités ou les gens qui retournent au travail. Actuellement, il y a 36 tests de dépistage dans le sud-ouest de l'Ontario qui ont environ 5600 visiteurs par jour. On augmente les heures de fonctionnement de ces centres pour pouvoir tester plus de personnes sans qu'il y ait de longs délais d'attente. Et on met en place plus de centres qui se déplacent. Il y a un nouvel emplacement à l'hôpital Norfolk, dans la péninsule Bruce nord Intervention du président, merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les gens de la population, les, les Ontariens et Ontariennes retournent au travail et les enfants retournent à l'école. Maintenant, il y aura plus de tests, c'est inévitable. Il faut se préparer pour la deuxième vague. On sent que ce gouvernement met à la poubelle le travail acharné qui a été fait par la population pour éviter la propagation de la COVID au cours des derniers mois. Avec des files d'attente encore plus longues pour les tests, l'anxiété à London augmente. Que fait le gouvernement pour protéger la population de London? La ministre de la Santé? Premièrement, le bien-être et la santé de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes est notre priorité. C'est le cas depuis le début de la pandémie. Nous mettons en place toutes les mesures possibles pour nous assurer qu'ils soient protégés. on augmente nos ressources pour nous assurer qu'on ait plus de tests, une meilleure capacité laboratoire pour que les tests puissent être faits plus rapidement, tout particulièrement avec la saison de la grippe qui arrive, on veut s'assurer d'avoir les ressources nécessaires dans les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux et dans les centres communautaires, on fait tout ça. Nous avons un plan, le plan sera publié immédiatement. On dépense plus d'argent. On a dépensé des centaines de millions de dollars pour améliorer la capacité. Nous avons augmenté le nombre de tests faits par jour. On est bien au-delà de 30 000, par 30 000 par jour. Et certains centres, seront Et il y aura plus de, de centres à l'échelle de la province. Prochaine question. Député de Scarborough au Centre. Merci. Au ministre de l'Éducation, on me dit encore et encore que les parents sont inquiets dans le déclin des résultats en maths qu'on a vu au cours des dernières années. Les enfants ont de la difficulté avec les concepts de mathématiques de base, alors que les parents ne comprennent rien. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Ils savent que leurs enfants traînent de la patte à l'international lorsqu'on parle des résultats mathématiques de façon très substantielle et ça inquiète. Est-ce qu'on peut partager des détails sur la façon dont on prépare les enfants en mathématiques pour qu'ils aient les aptitudes nécessaires pour réussir et à quel point c'est important <rire> qu'on s'attaque à ce problème immédiatement? Le ministre de l'Éducation, j'aimerais remercier la députée de Scarborough Centre pour son leadership et pour son travail en tant qu'éducatrice que parent, alors qu'on répond à la pandémie. On ne veut pas perdre de vue ce qu'on fait au ministère de l'éducation pour qu'on continue une éducation de qualité. Avec 48 et plus de la moitié de la population étudiante qui ne répond pas aux normes de base en maths, ça crée beaucoup de problèmes sur le marché du travail et ça amène une concurrence encore plus importante pour les postes bien payés. Il faut augmenter les résultats en maths et axer notre stratégie en éducation là-dessus. Nous voulons enseigner les bases de la maths de façon appropriée pour pour que les enfants et nos enfants aient un avantage, nous voulons nous concentrer sur l'amélioration de la performance, de régler les problèmes de tous les jours et d'améliorer le, les possibilités de carrière pour les jeunes dans nos provinces. Complémentaire. Je suis très heureuse de savoir que notre gouvernement prend au sérieux l'éducation en maths. Après des années de mauvaise gestion libérale, notre gouvernement fait ce qui est approprié. On donne la priorité à l'éducation en maths. Monsieur le Président, une partie de notre stratégie en maths fait en sorte qu'on s'assure que les jeunes aient les aptitudes nécessaires de base qui sont dans les documents de, du programme académique. Pourquoi est-ce que c'est important pour nos enfants et les parents? le ministre de l'Éducation. Merci. Évidemment, c'est ce gouvernement qui a déposé un nouveau programme de la première à la huitième année. Nous l'avons fait en septembre. Plus que jamais, nos élèves, nos enfants ont besoin d'un bon niveau d'éducation. Nous avons des attentes en français et en anglais. On avait auparavant un programme qui. Euh, n'avait rien à voir avec la COVID. Les, nous voulons ramener les bases mathématiques à la première année. C'est essentiel pour permettre à nos enfants de réussir. Il faut aussi travailler sur les maths mentales. C'est essentiel et c'est notre engagement d'avoir une meilleure éducation d'avoir de meilleurs résultats pour les élèves en leur donnant la, la possibilité d'apprendre les maths, les meilleures possibilités d'apprentissage en maths. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. La députée de Toronto-Saint-Paul rappelle au règlement. Merci. Comme on sait, les arts ont épargné notre esprit mental. Je voulais prendre une chance et féliciter Schitt's Creek notre euh, émission de comédie, qui a gagné sept émis dans la catégorie comédie. C'est une première dans l'histoire des émis. Donc, félicitations aux euh, acteurs et aux producteurs, ainsi qu'à toute l'équipe de Schitt's Creek. Ré conformément au règlement 36A, le député d'Ottawa-Sud a fait part de son insatisfaction de la réponse à sa question par la ministre de la, des Soins de longue durée concernant la COVID. Nous en discuterons mardi à 18 h Il n'y a plus rien à l'ordre du jour pour ce matin. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures.